Bonsoir, donc émission radar numéro 49 du jeudi 10 mai 2018 intitulé Alliés Fous Allier. et donc comme vous avez remarqué avec les premières images qu'a fait Marc, nous ne sommes pas au café tabac Le Deux Javais, qui est exceptionnellement fermé, nous sommes au plaisir indien aux 19 rues du Faubourg du Temple, voilà dans une salle qu'il y a en haut et le thème d'aujourd'hui il faut bien le dire, c'est complètement en relation avec, euh, avec nos jeudis euh, qu'on appelle nos jeudis d'Ali. C'est-à-dire qu'on est tous les jeudis de 19h à 20h, place de la République, euh, pour tenter de sortir du couloir de la mort euh, euh, quatre jeunes Saoudiens. Maintenant, malheureusement, ils ne sont plus que trois parce que Amjad a été décapité et son corps a été crucifié jusqu'à pourrissement des chairs le 11 juillet 2017 dans l'indifférence générale des médias français. Voilà. Donc eh bien, on a pensé qu'il était bon quand même de consacrer une émission à l'Arabie Saoudite parce que c'est un pays que M. Emmanuel Macron considère comme un allié et qui assassine des jeunes euh, des assassinats légaux, il s'agit de, de, de peine de mort, des opposants politiques, c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas tué, des personnes qui, qui, qui n'ont pas mené une insurrection ou un mouvement armé, mais des personnes qui ont simplement manifesté. Et donc j'en profite pour signaler aussi qu'en France, à Toulouse, il y a un, actuellement un étudiant qui est entre la vie et la mort, parce qu'il s'est pris une grenade de désencerclement au niveau du thorax et donc bah, pour sa famille et ses proches on espère une, une bonne issue étant donné que de toute manière il est grièvement blessé voilà donc c'est est comment est-ce que des pays qui sont présentés comme des alliés par une république qui est soi-disant démocratique comment est-ce qu'on peut être l'allié des pires dictatures. Alors pourquoi est-ce que je dis des pires dictatures et au mépris du droit international C'est que l'État français a ratifié en 2014 un traité sur le commerce des armes. Et donc je vais vous en citer euh, un, un extrait. Donc voilà. Donc un état signataire ne doit autoriser aucun transfert d'armes classiques si la connaissance lors de l'autorisation que ces armes ou ces biens pourraient servir à commettre un génocide, des crimes contre l'humanité, des violations graves des conventions de Genève de 1949, des attaques dirigées contre des civils ou des biens de caractère civil et protégés comme tels, ou d'autres crimes de guerre tels que définis par des accords internationaux auxquels il est parti. Et donc, par rapport à ce qui se passe actuellement, notamment euh, cette coalition menée par l'Arabie Saoudite euh, de, de quatre pays arabes contre euh, le Yémen qui est tout de même le pays le plus pauvre du monde voilà ce qu'en dit euh, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture que nous connaissons tous sous son acronyme UNESCO donc euh, les mosquées... Et les monuments historiques de la capitale du Yémen, qui est Saana, euh, ont été endommagés. Le patrimoine culturel des villes de Saana, Aden, Taez, Zabid, Saada et Marine ont été très fortement endommagés, voire détruits. La vieille ville fortifiée de Shibane, la vieille ville de Saana, et la ville de Zabid sont désormais inscrites au patrimoine mondial en péril. Donc, au-delà des populations civiles bombardées euh, avec des armes françaises, par une coalition dont on se permet de dire que l'Arabie Saoudite est notre allié, alors qu'au niveau international, on le sait, le Qatar, les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite sont les principaux financiers des mouvements terroristes donc il se pose vraiment un, un problème qui est presque un problème de schizophrénie euh, politique et c'est un problème extrêmement grave parce que on ne peut pas ensuite prétendre euh, que l'on subit des attaques terroristes quand ceux qui sont les financiers du terrorisme sont considérés comme des alliés il faudrait m'expliquer c'est comme si euh, on assassinait un de mes fils et que je passais un accord de partenariat avec l'assassin d'un de mes fils, j'ai beaucoup de mal à envisager la chose. Et malheureusement, l'État-nation français, eh qui, qui représente aujourd'hui moins de 18% du corps électoral, et quand on prend la pseudo-Assemblée nationale, eh bien, lors du deuxième tour des dernières législatives, ce sont moins de 4 Français sur 10 du corps électoral qui ont été votés. Ça veut dire que ces gens-là sont tous d'une totale non-représentativité donc s'il y a de la légalité et si à travers cette légalité certains veulent croire à une, une portion de légitimité au niveau de la représentativité eh bien non c'est définitivement non donc selon l'ONU au Yémen sévit la pire crise humanitaire actuelle au monde donc voilà donc on a on a un pays la France qui en contradiction avec le, un traité qu'elle a ratifié sur le commerce des armes commerce avec un pays qui ne respecte pas euh, à la fois euh, les conventions de Genève et ni non plus euh, le fait qu'avec ces armes, et notamment les véhicules blindés et les canons et les munitions, eh bien, il y a une épuration ethnique interne à l'Arabie Saoudite. C'est-à-dire qu'il y a des photographes de presse qui, qui ont montré des canons, et tout à l'heure, je vais parler même en détail des armes qui sont vendues par la France à l'Arabie Saoudite. Eh bien, on a de manière documentée des journalistes qui ont montré des véhicules blindés, des armements, qui ont servi euh, à faire de l'épuration ethnique à l'intérieur euh, du territoire de l'Arabie Saoudite, qui est dix fois plus vaste que la France, mais aussi au Yémen. Donc, on est bien là dans le cas de, de euh, oui, crime contre l'humanité, crime de guerre, et donc théoriquement, si on respectait ce traité sur le commerce des armes ratifié en 2014, eh bien on devrait totalement arrêter de commercer euh, des armements avec un pays comme l'Arabie Saoudite. Et alors... Moi, récemment, j'ai entendu l'actuel la, la, ministre de la Défense euh, qui versait des larmes de crocodile, justement, par rapport à des corridors humanitaires au Yémen. Et alors là, moi, je crois qu'on atteint des sommets dans, dans, dans l'hypocrisie ou dans la schizophrénie, enfin, dans, dans cette psychopathologie euh, qui, qui nous pousse, j'irais presque à fournir des, scal des scalpels à un tueur en série. Et ensuite, on s'étonne que les victimes de ce tueur en série soit difficilement sauvable, même par, par les meilleurs chirurgiens. Donc, ah, j'ai là, alors, et Bruno Coglio qui m'appelle, alors attendez, je vais le prendre, allô Bruno Allô Bruno Hello Oui, ah, tu es tu, tu en direct. C'est près, près de quel métro parce que je me suis bourré là Non, non, c'est à République, euh, c'est au bon. 19 rue du ouais, Faubourg du Temple. Je me suis bourré, j'ai pris l'autre chemin et j'ai été rue du Temple, rue du Faubourg du Temple. Bon, ben je te dis à tout de suite Bruno, à plus. Tu peux me pas quelqu'un quelqu'un, on n'entend rien là. Oui, euh, rue du Faubourg du Temple. Euh, Comment C'est 19 rue du Faubourg du Temple, et, okay. et c'est une salle en haut. A okay, okay. toutes, à toutes Donc voilà, et il y a notre ami Bruno qui ne nous retrouve pas, parce que c'est vrai que d'habitude, on est au café Tabal de et donc c'est plus facile. Donc, je voulais dire aussi que dans le cadre de, de la République Française et de notre émission, eh bien, nous avons toujours une émission qui est portée disparue. L'émission numéro 42, qu'on avait intitulée « Légitime défiance », et où effectivement on a parlé, euh, euh, je dirais, oui, d'un parti un peu fascisant qui s'appelle « Les Insoumis ». Et euh, bah, notre émission, le fichier est là, mais on n'y a pas accès, les gens ne peuvent plus la voir, et même les administrateurs de la page euh, Facebook Radar n'y ont, ont plus accès, donc on, on aimerait bien quand même, parce que c'est une situation... Voilà, euh, qui date du 15 mars 2018, on aimerait bien euh, pouvoir récupérer cette émission qui je pense est extrêmement intéressante et ça va faire bientôt deux mois qu'elle a disparu. Donc après cet aparté, donc sur moins de 30 millions de yéménites, parce qu'il faut revenir à cette grande crise humanitaire, il y en a 8 millions d'entre eux actuellement qui sont confrontés à la famine. Donc il faut bien voir que euh, cette guerre menée par une coalition contre euh, un pays euh, provoque sur une population un cinquième de la population donc 20% de la population est dans un état de, de famine endémique mais je vais aller beaucoup plus loin parce qu'il faut bien comprendre qu'il y a eu une résolution 2216 en 2015 du conseil de sécurité de l'ONU qui impose un embargo sur les armes aux adversaires de la coalition, c'est-à-dire aux outils. C'est-à-dire que les, les, les chiites, les gens qui sont contre lesquels le pouvoir saoudien lutte de manière armée en bombardant le Yémen, eh bien ces gens-là, il y a une résolution pour qu'on ne puisse pas leur livrer l'armement. Alors moi, je, je vais dire, c'était déjà une guerre dissymétrique. Euh, c'est un petit peu comme la cavalerie contre les Indiens. C'est-à-dire qu'on a, on a un pays extrêmement riche qui dépense tous les ans en armement plus que la Fédération de Russie. Le seul pays au monde qui dépense plus que l'Arabie saoudite, c'est l'Inde. Mais il faut bien comprendre que l'Inde, quand même, a une population beaucoup plus grande que celle de l'Arabie saoudite. Voilà. Et donc, le seul pays qui arrive à dépenser quand même plus que la fédération de Russie en armement, eh bien, il y a l'Arabie Saoudite par rapport au Yémen qui est le pays le plus pauvre du monde. Donc dans ce pays pauvre, les rebelles qui sont combattus par un pays extrêmement riche n'ont pas le droit de se fournir en armement par une résolution de l'ONU. Donc si on voulait être équitable, cette résolution de l'ONU devrait inclure tous les belligérants. Ça devrait être comme pour la Syrie. Qu'est-ce que réclament les, les, les, les peuples syriens le peuple syrien, il veut une zone d'exclusion aérienne générale sur l'ensemble de la Syrie et un embargo total sur les armes. Mais qui, par exemple, a retiré l'embargo sur les armes en 2013 Eh bien, c'est l'Union européenne. L'Union européenne a retiré l'embargo sur les armes par rapport à la Syrie et donc à aggraver la situation, et c'est pour ça qu'aujourd'hui quand j'en vois certains verser des larmes de crocodile sur la situation en Syrie, alors que d'autres vendent, vendent des armes et profitent de ce conflit pour faire de, de joyeux bénéfices, et bien moi je trouve ça euh, purement et simplement euh, scandaleux. Donc voilà, 8 millions d'entre eux sont confrontés à la famine. famille, un voilà. et il y a eu 10 000 morts et plus de 53 000 blessés au sein du pays le plus pauvre du Moyen-Orient, donc, l'Arabie Saoudite et ses alliés, ils montrent leur vrai visage. Mais, attention, les médias occidentaux présentent ce conflit comme une querelle entre musulmans, voilà, entre chiites et sunnites. Voilà. Donc, vouloir présenter aussi ce conflit comme une querelle, euh, plutôt que, que, que, de, que de donner réellement les tenants et les aboutissants sont géostratégiques, de, de ce conflit. Euh, il faut bien comprendre que l'Arabie, dont l'Arabie Saoudite est la majorité du, du territoire, c'est avant tout un grand territoire euh, désertique, donc l'Arabie Saoudite a besoin de matériel de communication, d'hélicoptères, et après comme elle veut géostratégiquement euh, assurer des accès euh, à la fois au, au Golfe Persique, au Golfe d'Aden par rapport à la mer d'Arabie, eh bien, euh, elle attaque euh, le Yémen, ce euh, qui, qui, qui est un point clé et, géo, et géostratégique. Voilà. Et donc, on, on a à travers l'Arabie Saoudite des confrontations, les pays occidentaux. Les pays occidentaux euh, euh, défendent leurs intérêts dans cette région. Donc, pour moi, le, ce qui se passe au Yémen ou ce qui se passe en Syrie, ça relève exactement de la même chose. C'est-à-dire qu'après la chute du mur de Berlin, on a parlé de la fin de la guerre froide. Mais réellement, c'est substitué à cette guerre froide euh, une, une guerre entre, dif... ah, entre différents impérialismes. C'est les états-nations qui imposent euh, à leur population des chantages et aux populations d'autres États-nations. Et donc aujourd'hui, on se retrouve, les peuples, l'ensemble des peuples se retrouvent otages de politiques menées par des États-nations et par des transnationales. Donc, qu'est-ce qu'affirme parce qu'on voit que les les médias occidentaux qui, qui essayent de présenter ça justement comme un conflit religieux entre chiites et sunnites, donc pour éviter de, par, de parler du vrai fond euh, du problème, eh bien, euh, les entreprises d'armement euh, françaises, elles sont co-responsables de cette communication et ça leur permet de, de masquer leur responsabilité et leur complicité vis-à-vis -vis de ces crimes contre l'humanité. Alors, crimes contre l'humanité, eh bien, il y a Human Rights right, uh, Watch qui affirme en juin 2017 que les immigrats arabes unis, deuxième pilier de la coalition arabe après le royaume d'Arabie Saoudite, que l'on appelle souvent Riyad. C'est à dire que c'est un peu étonnant, moi ça me, ça me rappelle la période où il y avait l'apartheid en Afrique du Sud. Je trouvais des, des fruits et il y avait marqué euh, RAS et ce n'était pas rien à signaler. C'était République South Africa, République d'Afrique du Sud, RAS, ça faisait RAS. Et donc partout, je voyais, noix du Périgord, il y avait carrément le nom du village. Donc moi, j'avais été chercher quelqu'un et je lui avais dit, mais euh, RAS, c'est quoi Rien à Syrie ou République d'Afrique du Sud Il me semble c'est. Marquez-le en clair que, que les gens puissent boycotter ces produits, parce qu'il y a un apartheid là-bas, il me semblerait que quand on est de couleur dans un pays africain euh, on ne soit pas considéré comme, comme un être humain donc aujourd'hui, pareil de, parfois dans des articles, on lit Riyad à la place du royaume d'Arabie Saoudite donc ça je, je tenais et eh bien Human Rights Watch a démontré et a affirmé en juin 2017 que les Émirats Arabes Unis disposait de deux centres illégaux de détention et de torture au Yémen. Donc ça, il suffit de se rapprocher de l'association Human Rights Watch pour avoir tous les détails. Mais en juin 2017, ils affirment qu'il y a deux centres de torture et de rétention complètement illégaux euh, au Yémen, euh, tenus par euh, la coalition dirigée par le Royaume d'Arabie Saoudite, grand allié de M. Emmanuel Macron. Mais je tiens à dire aussi que le 23 mars 2018, donc 23 mars 2018, mars, avril, mai, on n'est que début mai, Amnesty International, qui n'est pas une petite association, elle accuse les pays occidentaux de complicité de crimes de guerre à travers leur vente d'armes au Royaume d'Arabie Saoudite et à ses alliés. Donc, on voit bien qu'en France, on essaye de nous présenter les choses euh, sous, sous un jour accueillant et, et, et, et on, on a presque l'impression que ces crimes de guerre euh, contre un pays pauvre relèvent presque de la guerre contre le terrorisme et en fin de compte on s'aperçoit que la France, l'État français, euh, les institutions sont complices de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité et moi j'en je, je, appelle euh, aux militaires français, à la police, aux gens de l'administration. Il faut mettre fin à, à, à cet état de, de fait inacceptable, illégal et criminel. Voilà. Donc il faut appeler un chat, un chat, un chien, un chien. Parce que euh, aujourd'hui, comment est-ce que c'est possible? Comment, comment est-ce que l'ensemble des médias français peuvent maintenir une espèce d'omerta alors qu'on est en train de faire pire que de vendre de la confiture aux Allemands, hein, pour faire court. C'est-à-dire qu'on collabore étroitement, euh, on ne va peut-être pas s'embrasser sur le derrière, mais presque, avec des gens qui sont de, de véritables crapules. faut pas oublier que ce prince héritier, il n'a que 32 ans, 33 ans, euh, il a fait euh, un, un coup d'état interne à l'intérieur de la famille Saoud pour éloigner, je dirais, euh, allez, com comment est-ce qu'on pourrait appeler ça Moi je dirais c'est une dictature renforcée et politiquement correcte. En février 2018, Mohamed Ben Salman, ministre de la Défense, eh bien il place ses hommes euh, à la tête de l'armée saoudienne. C'est-à-dire que Salimogé, au plus haut rang, dégage, je mets mes gens, donc il prend la main euh, il prend, la, il prend la main sur l'Arabie saoudite, c'est à lui, c'est son jouet. Euh, donc il faut rompre avec le complexe Idi Amin Dada. Alors qu Idi Amin Dada, il était bien pratique, parce que comme le prince Salman il avait fait ses études en Angleterre, euh, euh, mais on, on se moquait d'Idi Amin Dada. Hein « Everybody must love the leader. Hein » On aimait bien se foutre de la gueule d'Idi Amin Dada, parce qu'il parce que il, il débordait, parce qu'il il ne servait plus l'Occident. Et donc, ce, les dictateurs qui ne servent plus leur maître, euh, bah, qu'est-ce qu'ils font Qu'est-ce qu'ils viennent Eh bien, il, il dit à Mindana, il est mort le 16 août 2003 à Djeddah, en Arabie Saoudite. Ah, étonnant. étonnant Et donc, il faut investir dans la guerre. Et, et donc, qu'est-ce qu'a fait Mohamed Ben-Saman Il a créé la SAMI. La famille, euh, on pourrait dire que c'est les amis avec le S devant. Mais non, pas du tout. Qu'est-ce que la famille C'est la Saudi Arabia Military Industry. Et donc, il se diversifie. Il ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Il sait très bien que sa pétro-monarchie, euh, de droit divin et de pouvoir absolu, euh, elle ne peut tenir en place qu'avec une bonne poigne de fer. Et c'est pour ça... Que, que nos amis que nos amis innocents croupissent en prison. Ce n'est pas pour une autre raison, c'est qu'ils représentent une opposition. C'est-à-dire qu'ils représentent des Saoudiens dont, dont le tort est de dire euh, « Nous aimerions, en tant que citoyens, euh, avoir notre mot à dire sur la politique intérieure. » et extérieure des territoires auxquels nous appartenons, mais mon ami, mon ami, le territoire auquel tu appartiens, eh bien, Ben Salman, il dit, c'est à moi, à moi, ce n'est pas à toi, donc tu vas rester en prison et si tu es vraiment pas sage, on va te couper le cou, parce que qu'ils ont coupé le cou le 11 juillet 2017. À Amjad Et pourquoi ils ont coupé le coup à Amjad Est-ce qu'il était plus coupable qu'Ali, Abdullah ou Daoud Non, non, non. C'est que justement, la famille. qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est que ça À quel moment est-ce qu'il est qu s'est dit « je vais diversifier ?» À quel moment je vais créer Saudi Arabia Military Industrie Comment est-ce que je vais arriver à, à, à acquérir les savoir-faire eh bien, le but, c'est de saoudiser 50% des achats d'armement du royaume. Donc, petit à petit, ce qu'il espère, c'est faire un petit peu comme les Chinois, avec euh, euh, les, des, des, des usines en joint venture, enfin en partenariat. On installe l'usine, mais en échange, on récupère les savoir-faire. Et donc, euh, voilà. Euh, Qu'est-ce qu'ils font Ils achètent des, des, des actions dans les entreprises fournisseuses. C'est des coopérations, des partenariats. C'est pour ça que les médias français, on pourrait croire qu'ils appartiennent aux marchands d'armes français, mais les marchands d'armes français ne s'appartiennent pas. Les, les marchands d'armes français appartiennent de plus en plus à leurs clients. Et oui, c'est-à-dire qu'on le voit bien, on est dans la nécessité d'exporter des armements, et cette nécessité d'exportation d'armements, elle finit par nuire à l'autonomie, à l'indépendance stratégique de nos territoires. Et donc, aujourd'hui, euh, moi, je peux encore remuer du vent une heure par semaine euh, le jeudi, peut-être pour encore un petit moment, mais, mais je pense que si on ne fait rien, dans quelques temps, mon sort pourrait être équivalent à celui d'Ali. C'est-à-dire que je pourrais finir en prison, être torturé, et bien sûr condamné à mort pour terrorisme parce que bah, comme comme euh, le dit euh, le député Olivier Dassault qui est aussi président du groupe SOT Presse, étonnamment, euh, et, et président d'Assault Industrie, et président euh, du groupe d'amitié euh, euh, France-Arabie Saoudite à l'Assemblée Nationale, eh bien, ce cher député Olivier Dassault, mis à part le fait qu'il aimerait bien, avec Emmanuel Macron, remettre au goût du jour la chasse à cours, qui est une activité populaire que tout le monde apprécie, eh bien, ce monsieur aimerait bien rétablir la peine de mort, bien sûr, pour acte de terrorisme. Donc on voit bien que ces gens-là, eh bien, il ne regrette qu'une chose, c'est qu'on ne soit pas dans une république absolue de droit divin, même si l'actuel prince président essaie de vouloir nous le faire croire. Donc, on peut, on peut dire que quand il y a des pays qui tiennent tête pour des raisons politiques, qui ne sont pas plus euh, acceptables, mais qui sont des raisons politiques, c'est-à-dire des raisons entre états-nations, qui tiennent tête et qui s'adressent directement, par exemple comme la Pologne, ils sont adressés directement à Lukin Martin pour acquérir des hélicoptères Black Hawk. Donc ça fâche, ça fâche le Reich de l'Union Européenne qui aimerait bien, à travers Eurocopter, vendre ses hélicoptères de combat. Mais on voit bien, le Polonais, le Français, l'Anglais ou l'Italien, lui, ses intérêts, ils sont où là-dedans Nulle part nulle part. Il n a, nous n'avons aucun intérêt dans ces ventes d'armes. Toutes les ventes d'armes, elles sont là pour être utilisées à un moment ou à un autre. Elles représentent des, un danger pour les populations civiles. Il faut bien voir que les chiffres de la guerre moderne on dit pour une tonne d'explosifs, il y a un mort. Et 75% des victimes des conflits modernes sont des civils. Et parmi ces 75%, la majorité sont des femmes et des enfants. Donc les conflits modernes sont là pour blesser plus que pour tuer, pour, rendre, euh, pour que la population devienne charge à la population. Donc c'est pour asservir, pour opprimer les peuples. Les peuples n'ont aucun intérêt à produire des armes, les armes ne les protègent pas, elles les mettent en danger. Et non seulement elles les mettent en danger, mais elle leur retire la possibilité d'une indépendance et même d'une liberté d'expression. Donc, il faut à un moment essayer de comprendre qu'est-ce que l'on vend et pourquoi on le vend. C'est-à-dire qu'il faut bien voir que y a... quand on vend des armes, tout à l'heure je l'ai expliqué qu'on avait signé un traité sur le commerce des armes qui n'était pas respecté qu'il y avait des exactions qui étaient des crimes contre l'humanité au Yémen, et que même il y avait de l'épuration ethnique en Arabie Saoudite. Est-ce que vous croyez que je suis en train de charger la mule sur un État-nation Est-ce que vous pensez que tout à coup, euh, les, euh, la fédération de Russie, ou l'État-nation russe, tout à coup, de, devient un paradis, ou que les États-Unis d'Amérique, l'État-nation des États-Unis d'Amérique, cette fédération aussi d'État euh, acquiert, non, tous les États-nations. Il n'y a pas un seul État-nation sur Terre qui ait qui pour intérêt l'intérêt des populations qui appartiennent à ces territoires, qu'il est censé gérer. Et on le voit eh bien en France, il y a le CIEEMG. On a toujours des, des acronymes assez marrants. Et donc c'est la Commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériel de guerre. Normalement, vous ne pouvez pas vendre euh, un obus, des munitions, des fusils, des canons, si vous n'avez pas l'accord de, de cette commission interministérielle. Alors déjà, commission interministérielle, moi je dis dans une démocratie, pour vendre des armes, il faudra avoir l'accord de l'Assemblée nationale, des représentants du peuple et même du peuple. Moi, je ne donne pas mon accord pour qu'on vende une seule cartouche à l'Arabie saoudite. J'affirme je, je, même mon désaccord le plus complet, le plus complet. Et donc ça va très loin parce que euh, quand, on, quand, on voit, euh, les intérêts, quand on voit les intérêts que représentent ces marchés d'armement, oui, Bruno, Bruno. Alors, j'ai l'arrivée de Bruno Coelho qui me coupe et j'étais en oui. train de parler et j'étais en train de parler de l'intérêt des intérêts énormes que représentent ces ventes Je veux mon intérêt à moi. Mais donc tout à l'heure, j'avais dit qu'il euh, voulait rompre avec le complexe Idi Amin Dada et après il investit à travers la SAMI, on fait un rassemblement faut... d'outre-mer généralement engagé contre la République. Oh, voilà, donc, donc on n'est on est pas du tout contre la République, au contraire, on veut autre chose que la République parce que la République est dévoyée. Fais attention à la pancarte parce que c'est du carton plus. Alors, donc, que veux-tu, une monarchie anarchiste voilà. alors, Que veux-tu alors Une monarchie anarchiste ou quoi euh, Moi, personnellement, ce que je veux, c'est très simple. Ce sont des communes libres... Euh, qui, à travers une mutualisation, donc qui fonctionnera en autogestion et qui se mutualiserait avec des lois fractales pour qu'au niveau de l'ensemble des territoires auxquels elles appartiennent, elles, elles aient un pouvoir total et absolu, qui soit leur propre pouvoir. Donc pour en revenir à, à, au fait que les vendarmes finissent par euh, oblitérer toute forme de démocratie, il faut voir que le, ce fameux Mohamed Ben Salman, eh bien il investit en masse dans l'industrie du spectacle, donc il s'agit de la désinformation souriante. Euh, comme dit mon ami Marc Gaddy, euh, il faut bien anesthésier les gens, donc un bon film d'action, pourquoi pas un film de cul, des matchs de football, Là, on achète ah, des équipes de y football, y voilà, s'il y a du cul tout va bien. Et donc. Et, et donc j'en reviens justement au spectacle parce que on, dans cette société du spectacle le petit branleur, le petit cron qui a été élu et bien on s'aperçoit qu'il a eu 100% de remise par l'entreprise GL et Vente donc une salle avec tout pour, pendant sa candidature et donc moi j'exige l'annulation de son élection c'est à dire ce type est une crapule moi je pense qu'actuellement il y a des militaires au gradé, notamment de la base de Satori qui touchent des enveloppes de la part des fabricants d'armes Hein, qui eux-mêmes euh, permettent à travers des boîtes d'événementiel et de spectacle à des candidats de, de gruger les comptes de campagne en ayant des moyens qui ne sont pas facturés, et ça c'est un déni de démocratie. Et par rapport à ce déni de démocratie, moi je dis au Conseil constitutionnel, je dis aux institutions françaises, foutez-moi ce type dehors, et toute sa clique de voleurs et de criminels. C'est extrêmement important ce que je dis là, parce qu'on ne peut pas euh, obliger un peuple à devenir complice passif de crimes contre l'humanité hein, et à faire la promotion des pires dictatures. Et si les médias ferment leur petite bouche, hein, comme M. Jean-Luc Mélenchon, il aime bien fustiger le petit journaliste hein, qui essaie de cachetonner, qui essaie de faire vivre sa famille, mais jamais on le voit attraper M. Olivier Dassault à l'Assemblée nationale en lui disant de fermer sa petite bouche. Pourquoi pourquoi Parce que M. Olivier Dassault, il dirige le groupe Ce C'est pas un petit mec qui gratte le papier. C'est pas un petit mec qu'on peut traiter comme une merde. C'est un mec qui discute d'égal à égal avec les pires criminels. Et donc, M. Mélenchon... Qu'est-ce qu'il veut Il veut faire partie de ce monde, de ce qu'en croque euh, les puissants. Et il se fout, il se fout royalement d'édicter une loi qui interdira les conflits d'intérêts, qui interdira à un patron de groupe de presse et un patron d'entreprise d'armement de pouvoir simplement se présenter à des élections, fût-elles locales ou nationales, qu'il s'agisse d'être sénateur avec des grands électeurs ou d'être député à travers des législatives. Donc aujourd'hui, tout cet enfumage euh, insoumis de gens qui se disent progressistes hein, et qui, dans leur campagne présidentielle, fustigent les pétro Mais sans jamais parler du fond du problème, c'est que nous, nous sommes devenus les chiens de ces pétro Quand on voit le petit cron remuer la queue et se faire gratouiller l'oreille par, par euh, Donald euh, Trump, eh bien, il faut bien comprendre que Donald Trump, c'est aussi le petit toutou de l'Arabie saoudite. Il faut se souvenir du 11 septembre 2001. Le 11 septembre 2001, tous les avions sont plus au sol. Il y a, il y a des gens qui sont mis préventivement en, en prison. L'ensemble de la famille royale saoudienne peut rentrer sans aucun problème et affréter des avions. C'est extrêmement grave. C'est-à-dire qu'on voit bien que ces gens-là ont la main sur une partie complète du monde. Et là, qu'est-ce qui est en train de se jouer pourquoi est-ce qu'on finance et pourquoi est-ce qu'on présente ces gens-là comme alliés C'est que tout simplement, on a de manière unilatérale, comme a été envahi en 2003 l'Irak, envahi l'Irak, hein, comme Hitler avait fait pour la Pologne, eh bien aujourd'hui, on a une, une espèce de psychopathe euh, qui a été qui n'a pas été élu par les Américains, président des États-Unis d'Amérique, qui a été élu par un système président. Comme nous, on a un type qui a été élu par le système inique de la Ve République, président de la République. Eh bien, ce type-là a décidé unilatéralement de ne pas respecter un traité par rapport au nucléaire avec l'Iran. Mais l'Iran, il faut bien que les gens se mettent ça dans la tête, ça n'a rien à voir avec l'Irak. L'Iran est le seul pays du monde où il y a des temples qui sont en activité continue depuis 6000 ans. C'est le zoroastrisme. L'Iran est leader mondial des nanotechnologies. L'Iran a des intellectuels, des universités. L'Iran, ce n'est pas un pays sous-développé. Et on ne va pas affronter l'Iran comme on a affronté la Libye ou comme on est en train aussi d'affronter la Syrie. Attention, attention je n'ai pas dit que Bachar al-Assad et sa dynastie de merde étaient respectables. Mais moi, quand les requins se mangent entre eux, je ne peux pas dire aux petits poissons de se réjouir. Et aujourd'hui, ces batailles entre, entre États-nations sont des batailles de requins. Et nous, nous sommes la friture. Nous, nous sommes les variables d'ajustement. Nous, aujourd'hui, nous devons nous résoudre euh, à payer un peu plus de CSG, hein, à avoir un peu moins d'APL, euh, aujourd'hui, on doit se résoudre à se substituer aux impôts des plus riches, parce que quand même, on a ces, ces criminels qui nous font financer des guerres contre l'humanité, eh bien, ils nous font aussi compenser la disparition de l'ISF. Et je le dis, tout ce qui se produit aujourd'hui en France est lié entièrement à la passivité du peuple français. Il y a énormément de gens en France qui ont une retraite, qui ont une assurance santé. Et tout ça, c'est la lutte des gens dans les années 1900 jusqu'à 1940, jusqu'au début de la Seconde Guerre mondiale, c'est ces gens-là qui nous ont obtenus in fine, même si certaines choses ont été mises en place après la Seconde Guerre mondiale, mais à travers quoi à travers le, pro le programme du Conseil national de la résistance. Et c'est de ça dont il faut parler. C'est l'air. Voilà, aujourd'hui, aujourd'hui, on dépiote. On eu du four. Voilà. On dépiote entièrement la structure même de nos démocraties. Théoriquement. Ah, dit une rue. Hein, voilà. par de fosse. Exactement. Ah. Donc, l'eau, l'énergie, l'éducation, tout ce qui touche directement aux besoins fondamentaux de l'homme ne peuvent pas être privatisés. Tout cela doit être renationalisé. Le, les banques doivent être renationalisées. C'est-à-dire qu'il faut bien faire comprendre euh, au MEDEF et à toutes ces pourritures, à tous ces criminels qui sont en train de, de, de jouer avec nos vies. Parce que la dénonciation de cet accord avec l'Iran, il s'agit quand même de nucléaire. Hein. Et moi, je ne fais aucune différence. Pour moi, il n'y a pas de nucléaire civil et militaire. Ça, c'est le, le langage des abrutis insoumis ou des gens de, du réseau sortir du nucléaire. Ça, c'est des gens qui espèrent un jour devenir euh, euh, maire, député, ça, faire, faire leur, leur petite vie de, de, de, de petite crapule locale ou nationale au niveau politique. Moi, moi je parle de l'intérêt des peuples. Et l'intérêt des peuples, c'est un moratoire nucléaire immédiat. C'est-à-dire on a déjà des monceaux de déchets nucléaires totalement ingérables, totalement ingérables, chaque jour qui passe, on en produit plus. Donc, la logique voudrait qu'on arrête tout de suite. Mais au-delà de ça, au niveau de la recherche, au niveau des sciences, parce que souvent on nous présente l'industrie de l'armement, il y a des scientifiques, des excellents ingénieurs, et bien moi, je vois tout de suite une reconversion à tous ces gens-là, un programme international sur les déchets nucléaires. Les déchets nucléaires sont un défi plus grand que la conquête spatiale. Il va falloir trouver des solutions très rapidement. Moi je dis dans les quelques décennies qui viennent, il faut trouver des solutions. Il faut lancer un programme international de recherche sur la problématique des déchets nucléaires. Créer un moratoire et effectivement, chaque économiste vous le dira, tous les capitaux qui sont euh, accaparés par le lobby nucléaire, qui est un lobby carrément onusien, vu qu'il est imposé par l'ONU à travers euh, l'AIEA. C'est comme si on avait une, une agence des cigarettiers. Hein. Euh, on pourrait même rendre la cigarette obligatoire, pourquoi pas euh, Dès l'école primaire, on fournirait des paquets de cigarettes aux enfants. Eh bien, le nucléaire, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire, le nucléaire, on t'habitue à charger des batteries, euh, on t'habitue à consommer du courant, toujours plus, euh, toujours plus mal dans un grand gaspillage alors qu'on sait que l'énergie, l'eau et la nourriture c'est des valeurs précieuses et qui dans le futur euh, ne sont pas actives et donc aujourd'hui qu'est-ce qu'on est -ce qu en train de préparer qu'est-ce que sont en train de préparer ces gens et bien justement ils sont en train de préparer un monde où des transnationales vont euh, avoir le monopole de fourniture d'éléments vitaux, ce qui fait qu'on va arriver dans l'esclavage total. Tu n'es pas d'accord avec le système, tu ne bois plus, tu ne manges plus, tu ne respires plus. Tu ne parles plus. Tu parles, mais même pas. Tu, rapidement tu parleras plus parce qu'il semblerait que tu vas crever. On te supprime toutes tes émissions. On, on, te, on te supprime effectivement, on te subordonne. Et c'est pour ça que moi je dis, la, la, la véritable porte de sortie, c'est l'insubordination. Et pourquoi non violente Parce que le monde est intrinsèquement violent. Tout ce dont on vient de parler, ces populations, ces 20% de la population du Yémen, pays le plus pauvre du monde, qui sont dans une famine endémique, et, et l'ONU même est obligée de reconnaître que c'est un très grave problème. Mais aujourd'hui, par exemple, quels sont les médias qui expliquent que depuis 2014, il y a eu 15 000 morts en Ukraine Qu'en Europe, on a un conflit euh, terrible au cœur de l'Europe et que ce conflit oppose euh, l'Union Européenne et les États-Unis d'Amérique à la fédération de, de, de Russie. Et donc, comment est-ce qu'on peut croire que l'intérêt des peuples européens... Européens, donc, euh, euh, pour moi, l'Europe, c'est aussi la fédération de Russie, euh, voilà, c'est l'Espagne, c'est l'Europe. L'Europe, les peuples européens n'ont aucun intérêt à ce conflit. Les seuls qui aient un intérêt à ce conflit, ce sont les États-Unis d'Amérique. Donc aujourd'hui, au lieu de nous aligner, il faut effectivement quitter l'OTAN. C'est extrêmement important, parce que l'OTAN est une organisation euh, militaire agressive et qui emploie des munitions à l'uranium appauvri euh, sur des théâtres d'opération. Et donc c'est un crime contre l'humanité. Et l'OTAN est souvent dirigée par des militaires euh, des États-Unis d'Amérique, qui n'ont jamais reconnu le tribunal pénal international. Parce que justement, ces militaires au gradé, s'ils reconnaissaient le tribunal pénal international, Il eh bien, ils seraient convoqués et condamnés. Et moi, je pose la question, comment est-ce que ça se fait que le TPI ne convoque pas euh, le prince Ben Salman, par rapport à tout ce qui se passe, notamment au Yémen et chez lui, et lui disent, monsieur, monsieur, vous êtes souverain chez vous, mais vous n'êtes pas souverain sur la terre. La terre n'est pas une monarchie absolue de droit divin, non. Monsieur, pourquoi est-ce que la, la France ne dit pas « Monsieur, vous avez acheté 267 millions d'euros, une habitation en région parisienne ?» C'est scandaleux. On a des, des, des SDF à Paris. Moi, j'ai fait le calcul, c'est à peu près une, une, une petite ville agréable avec des pavillons pour 10 000 personnes. Et oui, moi ouais, tu me donnes 267 millions d'euros, je te montre une petite ville avec des petits pavillons agréables, des petits jardins, pour 10 000 personnes. Donc, on, Il est totalement inacceptable d'admettre ces choses-là. Moi, je sais que j'ai lu un article où on explique comment Macron, euh, euh, je dirais, euh, accompagné par Jacques Attali, avait, chez Rothschild, gagné une année 2,5 millions d'euros. Comment est-ce qu'on peut... Je te le demande, Bruno. Comment est-ce qu'on peut gagner 2,5 millions d'euros. Imagine si tu devais faire des croissants et vendre des croissants pour gagner 2,5 millions d'euros. Eh bien, eh bien, il te faudrait des journées de, de plusieurs milliers d'heures où tu travaillerais sans jamais dormir ah à non. faire des croissants. mais, mais c'est une plaisanterie. C'est impossible. Oui. Non, ce pas une plaisanterie. Non, non, non, mais, non, mais tu sais pourquoi je rigole. Oui. je rigole pour ne pas pleurer parce que voilà. le, le, fabri le, le mec qui fait des croissants, même s'il en fait euh, des tonnes, il ne va pas gagner ça. C'est rigoureusement impossible. Comment est-ce qu'on peut gagner 2,5 millions d'euros Je vais vous le dire, c'est très simple, en volant. Il faut être un voleur. Tu veux des croissants Non, il faut être... Mais, oh, mais non, non. Copé, Copé, lui, volait des pains au chocolat, mais, euh, mais visiblement, euh, euh, il, il s'y prenait mal parce qu'il ne connaissait même pas le, le, le prix d'un pain au chocolat. Donc, on, on a, aujourd'hui, on, on a des médias, on a des articles, et on nous dit, voilà, Emmanuel Macron a gagné, je ne sais plus en quelle année, 2,5 millions d'euros. Et les gens lisent ça comme si c'était normal. Non, ce n'est pas normal. C'est bah, fait... un banquier, qu'est-ce que tu veux Non, non, mais et, et, okay. justement, c'est pour ça qu'il faut, il faut renationaliser les banques. Et moi, je crois qu'il va falloir très rapidement en arriver okay. aussi à des taux d'intérêt négatifs et sortir euh, de, de ce système. Mais alors, pour en revenir à l'Arabie Saoudite, eh bien... L'Arabie Saoudite. Oui, là, pas vraiment la famille Saoud. Moi, je, moi je, on, va, on va parler... Euh, alors, donc, ils, ils, ils achètent des munitions d'artillerie de 155 mm. Donc, ça fait 15,5 cm de diamètre. C'est quand même un calibre d'obus assez acceptable. Donc, c'est Nexter qui leur fournit ça. Bon, euh, il y en a eu... Un des derniers, c'est des petits contrats. Hein, 359 millions d'euros. Alors, des canons... César, César... 200 exemplaires, vous m'en mettrez 200 parce que j'ai des petits Yéménites, je dois aplatir leur maison, je dois à tuer leur maman, hein, et puis leurs grands-parents aussi. Et donc si, si j'en ai pas 200, je vais pas y arriver. Donc vous me mettrez 200 canons César. Bah, mais ils ont plus un peu pour... Ah euh, non, non, non, mais tu sais ce qu'ils ont pris Ils ont pris, ils ont pris des, A, des AMX 30. Euh, mais mais, ont, mais un peu plus euh, au cas où... Oui, mais ils, nous, ils vont rien. rééquilibrer, tu sais, c'est des partenariats... Où il y en aurait un qui ne marche pas, je sais pas moi. Ah ben, bah, de, de toute manière... Si Qu'en pense marche, Gabi premier. Il les il il est, il est, il est, il est ramène, tu sais, c'est un petit peu, c'est comme à la FNAC, hein, pour que tout ne marche pas, tu un service à oui, même... Et donc, ils ont acheté aussi des AMX 30 euh, canons automoteurs. Donc, ça, pareil, ça, c'est vachement, vachement pratique sur les terrains d'opération parce que tu viens de bombarder un village et puis à un kilomètre, il y a un autre village, tu dis oh, un kilomètre, hop, les mecs, okay. en plus, avec le GPS, ils ne peuvent pas rater leur coup. Des obus de mortier de 120 mm. Alors là, c'est TDA est qui a en fait ça. Voilà. Oui, c'est pour aller avec le piranha. Le piranha, <rire> le piranha il peut tirer 10 coups minutes. Donc, c'est un affût de mortier embarqué rayé à recul. Alors c'est formidable, parce que tu installes ça sur un, sur un véhicule blindé et tu peux tirer 10 coups à la minute. Voilà, donc euh, quand... T'es en plateforme, 10 coups la minute. Donc quand... Et tu peux tuer combien de gens à la minute alors, 10 coups à la minute Alors moi j'ai expliqué tout à l'heure que la guerre moderne, on calculait ça à la tonne d'explosifs. Une tonne d'explosifs, ça correspond à un mort. Et le but de la guerre mondiale, ce n'est pas de tuer les gens, c'est de les mutiler. Parce que plus, plus tu crées de populations civiles euh, estropiées, plus elle est une charge pour le reste de la population. C'est comme euh, ce qui s'est passé à la Première Guerre mondiale, il hein, y a eu beaucoup d'estropiés. Hein. Bien sûr, et il ne faut pas oublier non plus que la pandémie de grippe espagnole, H1N1, euh, a fait plus de morts que la Première Guerre mondiale. Et... Faut pas oublier les guerres coloniales portugaises où au Mozambique il y a encore des, des, des comment on appelle ça les anti-mines Oui les, les mines anti oh, dans dans le, dans le monde il y a énormément de mines antipersonnelles au Mozambique mais aussi au Vietnam on mais, le sait oui, oui. il y a des zones au Vietnam qui ne sont, qui sont pas encore déminées et tu, tu y vas, tu risques des périls, donc on, on, on installe des panneaux. Donc normalement, c'est le Quai d'Orsay, donc le ministère des Affaires étrangères, le ministère des Finances et le ministère de la Défense. Qui, qui décide, euh, tu vois, par rapport à ces listes-là. Mais alors là, on l'a bien vu tout à l'heure, euh, on, on a à la fois Human Rights Watch, Amnesty International, qui, qui apportent des preuves que ces armes sont utilisées euh, pour crimes contre l'humanité et, et, et contre des peuples, et pourtant, tu as le quai d'Orsay, le ministère des Finances et le ministère de la Défense, qui donnent leur accord. Alors quand ils sont en désaccord, in fine, c'est le prince-président qui décide. Voilà. Donc le prince-président, pourquoi le prince-président Parce qu'il euh, ne faut pas oublier qu'il y aura bientôt, là, dans trois jours, le, ce sera le 60e anniversaire euh, du coup d'État du 13 mai 1958 qui va permettre euh, le retour aux affaires euh, du général de Gaulle hein, qui va instituer le prince-président, chef des armées. Voilà, et que jamais euh, rien... Euh, jamais le peuple n'a octroyé à ce prince président le droit d'avoir sous le doigt euh, le bouton du feu, du feu nucléaire surtout que j'ai appris récemment qu'on se préparait à, à fabriquer des nouveaux euh, sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, les fameux SNLE et c'est là où justement je vais en revenir aux industries qui fabriquent tout ça donc on a Dassault Aviation alors Dassault Aviation en chiffre d'affaires, il est quatrième sur ma liste. Tu as la DCNS. La DCNS, c'est l'entreprise qui fabrique des bateaux, dont Jean-Luc Mélenchon, le 1er mai 2016, était admiratif que les carnets de commandes soient pleins. Alors elle, elle, au niveau de la part militaire, c'est la première entreprise française de fabricants de matériel militaire, au, au niveau du chiffre d'affaires. Donc ils fabriquent des sous-marins anaérobiques, et notamment ils vont fabriquer les nouveaux SNLE qui théoriquement devrait commencer à sortir en 2020. Mais il ne faut pas oublier aussi que tout ça, ça génère tellement d'argent que ben, chacun veut sa pincée. Et donc il ne faut pas oublier le 8 mai 2002, les 14 victimes, dont 11 chers bourgeois, qui ont été euh, tués lors de l'attentat de Karachi au Pakistan parce que le Pakistan avait acheté justement à la DCNS un sous-marin anaerobique et que, visiblement, avait été négocié avec des politiques français le reversement euh, par les Pakistanais de rétrocommissions qui n'avaient pas été, euh, été reversés. Voilà. Voilà, voilà. Donc, euh, moi, je me souviens que dans la presse, en 2002, comme c'était euh, un an après euh, le 11 septembre, et, et, euh, et je dirais le retour de la famille Saoud sans aucun problème des États-Unis, eh bien, on a mis ça sur des islamistes. C'était un, un attentat terroriste islamique, alors que ça n'a strictement rien à voir. Euh, je dirais presque que, que, oui, Nicolas Sarkozy et le grand méchant Mou peuvent en attester. Et donc, il y a EADS. Alors, EADS... EADS, au niveau du chiffre d'affaires, c'est le premier. Par contre, pour la part militaire, c'est le sixième. Il va, on, on va bien comprendre après que c'est c'est plus complexe que ça. On a le groupe Safran. Alors le groupe Safran, lui, il travaille sur la motorisation. Parce que EADS c'est l'aéronautique, DCNS c'est le naval, l'Asso Aviation c'est l'aéronautique. Donc le Safran c'est la motorisation. Alors principalement des moteurs d'avion et c'est Safran Aircraft Engines. Alors il faut bien comprendre qu'ils viennent, en fin de compte, remplacer l'ancienne Société Nationale d'études et de construction de moteurs d'aviation, la fameuse SNECMA, et donc, qui était une société nationale, et donc ça c'est un groupe privé. Et moi je me souviens qu'avant qu'ils assassinent Amjad, en garde du Nord, il y avait des affiches du groupe Safran, que j'avais détournées en mettant le groupe Satan, et ils recherchaient des techniciens qualifiés pour fabriquer leur saloperie qui allait servir à bombarder le Yémen. Donc euh, euh, voilà. Euh, et Thalès... Salès électronique, alors euh, deuxième en chiffre d'affaires et, et troisième sur la part militaire, alors c'est les drones Spy Ranger et c'est les systèmes de défense solaire, les fameux SAM Sol Air Missiles. Et donc effectivement euh, l'Arabie Saoudite euh, euh, a besoin de beaucoup de types de missiles sol-air, parce que euh, comme c'est un territoire dix fois plus vaste que celui de la France, et eh bien si leur radar détecte l'entrée d'aéronefs non, non désirés. Voilà si leur radar détecte des aéronefs non désirés et bien tu tires un petit SAM un petit missile solaire qui va intercepter euh, euh, l'aéronef inopportun et euh, le faire retourner assez rapidement un petit peu <coughs> sur les planchers des vaches et tu as MBDA MBDA missile alors MBDA euh, c'est notamment le missile nucléaire ASMPA. donc c'est un air-sol missile euh, atomique. Il est, il est porté sous les pods euh, avant des mirages et aujourd'hui euh, des versions des rafales euh, atomiques. Donc c'est un missile à statoréacteur qui peut être tiré, je crois, avec un rayon d'action de plusieurs centaines de kilomètres. Il est propulsé par un statoréacteur, c'est-à-dire un réacteur sans pièces euh, mobiles et il comporte une tête thermonucléaire française. Voilà, et Ça fait partie, avec euh, les, les M51, des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, des armes thermonucléaires des 300 facteurs de paix, comme les appelait euh, François Hollande. Et donc tout ça, ça représente euh, entre 5 à 6 milliards d'argent public tous les, ans, tous les ans. Et cet argent public, il ne il, il s'envole pas en fumée. C'est-à-dire que ce sont euh, nos impôts qui vont dans des grandes compagnies, qui sont des compagnies privées. Et, eh bien, Samy prend des parts, des participations. Donc, en fin de compte, avec nos impôts, on finance indirectement l'effort d'armement de pays euh, qui euh, pratiquent l'épuration ethnique et qui euh, pratiquent la guerre en... Contradiction avec euh, euh, les, les, les règles dictées à Genève en 1949. Donc et eh bien quand on parle d'Arabie Saoudite dans les médias français, et eh bien comme, le, comme, comme ça a été fait le 8 mai 2018, j'ai lu en Arabie Saoudite, les femmes pourront conduire à partir du 24 juin. Alors voilà, voilà, voilà, ça, ça ce sont des médias français qui parlent de l'Arabie Saoudite. Le 8 mai dernier, alors c'est Westfrance.fr. Alors qu'est-ce qu qu -ce que c'est que le groupe West France Le groupe West France appartient à la famille UTA, groupe SIPA, euh, Spire Communication. Donc Spire Communication, c'est une filiale qui est cotée à la Bourse de Paris au, au CAC Small, parce que bon, avant de faire partie des entreprises du CAC 40, donc les 40 grandes entreprises, eh bien il y a eu, je dirais, un, comme quand Macron était euh, ministre de, des Finances. Tu passes par le Cac Small et puis après tu joues dans, dans, dans la cour des grands. C'est-à-dire que tu fréquentes tout, tous les grands assassins et, et tu décides de la vie et de la mort de peuples entiers. Donc voilà, 2,52 millions de lecteurs, le groupe West France, qui est le premier quotidien francophone au monde. Et ce qui est étrange, c'est qu'en regardant ça, j'ai appris que le Qatar bah, faisait partie des pays francophones. C'est étonnant, hein tu le savais, ça Non. Ben, ben, moi non plus, j'ai appris ça. ça. fait partie des pays francophones. Mais Tu me diras, euh, l'Arabie saoudite fait partie aussi au niveau de l'ONU, euh, des commissions sur, sur les, les droits humains. Voilà. Donc, il y a... Voilà. Il y a, il y a vraiment un très grave problème. C'est-à-dire qu'ils euh, détiennent des parts dans les groupes de presse et donc la presse euh, en France n'est plus libre. La presse en France doit tenir compte des, des idératas de la dynastie saoudienne qui règne à partir de 1744 sur l'oasis de Daria. Voilà. après elle étendra sa domination au sein de la péninsule arabique mais ce qu'on oublie souvent c'est que cette domination n'a pas été totale tout le temps parce que tu te rappelles de Laurence d'Arabie de ce qui s'est passé en 1916-1918 on a appelé ça la révolte arabe ou la grande révolte Eh bien il y avait Hussein Ben Ali shérif de la Mecque qui a voulu libérer la péninsule arabique de l'occupation ottomane et c'était bien sûr manipulé par Laurence d'Arabie parce que ce type était un nationaliste qui voulait créer un État arabe unifié d'Alep en Syrie à Aden au Yémen. Ah ben tiens, est-ce que, est que le rêve... Est-ce que le rêve de Hussein Ben Ali ne serait pas devenu euh, le rêve de Ben Salman Parce donc... que Laurence Arabi, il n'était pas arabe. Ah, mais... Non, mais... il était anglais. Mais justement, justement, c'est-à-dire que l'Entente, le Royaume-Uni, la France et la Russie, qu'on appelait les pays de l'Entente pendant la Première Guerre mondiale, eh bien, ils ont soutenu parce qu'on était contre l'Empire ottoman. Et l'Empire ottoman, il faisait partie de quoi Lui, il faisait partie des, en... des empires centraux. Donc tu avais l'Entente, qui était. Euh, l'Angleterre, la France et la Russie. De l'autre côté, tu avais les empires centraux, qui étaient l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Empire Ottoman. Et donc, on voit bien qu'aujourd'hui, euh, on, on dit le retour de la guerre froide, alors que c'est une pure guerre chaude. 15 000 morts en Ukraine, J'appelle pas ça une guerre froide, moi. Ou alors le hot dog, euh, euh, bah, il a deux jours. Hein, on a oublié de mettre de la moutarde, voilà. Non, non, c'est de la guerre chaude tout ça. Tous ces gens qui crèvent, ces 8 millions de gens qui sont en famine endémique au Yémen, ou ces gens qui se prennent euh, des armes sur la gueule, ou ces dépôts de munitions qui pètent euh, euh, en Ukraine et puis après on s'étonne qu'il y a du ruthénium dans l'atmosphère et que les gens qui sont pour le rage de l'UE et, et pour la, les États-Unis d'Amérique essayent de faire croire que ça vient de fédération de Russie, c'est-à-dire c'est ignoble. cest on est aujourd'hui dans des propagandes, dans de la désinformation, et c'est pour ça que cette petite heure radar que vous venez d'écouter, elle a tous les défauts qu'on pourra lui attribuer, mais sa qualité, c'est de ne pas creuser le sillon pourri des collaborateurs, des pires criminels crapuleux. Et avant de vous dire à la semaine prochaine, je vais vous on essaye de préparer pour le 24 mai une émission radar numéro 51, vu qu'on est à la 49, qui sera quelle prévention sanitaire et sociale alors pour ne pas perdre sa vie à la gagner, on espère, on n'est pas sûr, j'attends une réponse de madame Annette Ebomony. Ce sera en parallèle des états généraux de la santé des travailleurs et travailleuses qui auront lieu les 24 et 25 mai 2018 à la Bourse du Travail de Paris. Donc j'invite les gens qui pourront s'y rendre. Ils tapent « états généraux de la santé des travailleuses et des travailleurs » sur Google et ils verront il y a un PDF du, du programme. Et en juin, on espère aussi organiser une émission, mais cette fois-ci sur le thème de l'esclavage sous toutes ses formes, et on espère la présence de la comédienne euh, Souria Adel, euh, que nous avons rencontrée par l'intermédiaire de, de Nina, avec Marc qui, qui fait l'image, et Souria euh, interprète euh, euh, en une traduction française qu'elle a elle-même traduit avec une autre personne, donc à travers un spectacle de la compagnie Manlala, donc c'est comme un one-man show, mais elle, elle, elle, elle porte de sa voix un témoignage direct d'une esclave. Donc elle interprète cet esclave qui donne son témoignage. Euh, et c est, c est, ça vaut le coup d'être vu. Donc j'espère qu'elle pourra venir nous faire un petit extrait et puis qu'on puisse parler ensemble de, de, de l'esclavage. à la fois l'esclavage français, parce qu'il ne faut pas oublier que Jean-Marc a été nommé par M. Macron euh, je crois, par rapport à, à la journée de l'esclavage. Pourtant, il me semble que Héros, c'est Nantes. Tu vois, il y avait Nantes et Bordeaux. Comme plaque tournante de l'esclavage, il n'y a pas mieux. Moi, je pense qu'on aurait dû peut-être s'enquérir se, euh, d'un descendant d'esclaves pour, euh, pour euh, donner cette responsabilité. Mais bon, ça n'engage que moi. Donc, je vous dis euh, à jeudi prochain euh, sur nos émissions Radar. Au revoir.